Regarde, si je regarde l'objectif ou si je regarde là, tu vois, le regard est différent. Ouais. Ah, tiens, mais j'enregistre je, là. C'est sûr, oui. Et voilà, ben, bonjour, les amis. Vous voyez, j'étais en train de donner une démonstration, mais j'en profite. Je vous présente Sophie Guédon et Didier Gélanor. Deux stagiaires absolument fabuleux et on est ici dans, dans la classe de formation et nous sommes en train de euh, faire une formation sur devenez conférencier hors pair. Oh, tout un programme Voilà. Yes. Comment ça se passe là les stagiaires oui. Super <rire> <rire> Alors, un peu dur, tu sors. <rire> voilà les amis, continuez à vous former. Moi je vous dis simplifiez vous la vie et soyez heureux. A bientôt, ciao